Nous sommes au centre de conservation de BANQ en compagnie d'Ivan Lamonde, historien et professeur émérite à l'Université McGill, pour parler de l'histoire des idéologies au Québec. Bonjour monsieur Lamonde, bonjour monsieur Lanois. Euh, le programme d'histoire du Québec et du Canada propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation du régime fédéral canadien. Et à cette époque-là, différentes idéologies euh, vont entrer en contact et, euh, et s'affronter. Justement, à cette époque, un, un groupe assez restreint, mais très actif de personnes, vont défendre un, un libéralisme qu'on va parfois qualifier de radical. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de ce groupe de personnes-là? Oui, ce sont donc des... des des libéraux, euh, au sens où de, des gens qui défendent les libertés, les grandes libertés, euh, qui deviennent très actifs durant la période de 1840 à 1867, par exemple, et qui obligent l'Église catholique de, à être militante durant cette période. Alors, ce sont euh, les libéraux radicaux, ce sont ceux qui, après les rébellions, donnent un nouveau si souffle, pardon, à partir de 1848, aux idées libérales, aux idées de liberté, aux idées d'émancipation. Ce souffle libéral euh, passe surtout par un, une association qui s'appelle l'Institut canadien de Montréal euh, et passe aussi par le Parti libéral de l'époque, qui n'est plus euh, mené par Papineau, euh, mais par Antoine-Aimé Dorion, qui va s'opposer à la Confédération de 1867. Ces euh, libéraux euh, radicaux euh, sont pour l'émancipation euh, de la colonie, euh, sont euh, euh, anticléricaux euh, contre le pouvoir de l'Église catholique et euh, ce sont eux qui, durant toute cette période, vont mener le combat euh, pour faire en sorte que ces idées de, de liberté et d'émancipation soit respecté, surtout dans le diocèse de Montréal, par Monseigneur Bourget. On a ici euh, euh, l'annuaire de l'Institut canadien qui a été publié en 1868 et 1869. Euh, quelle est l'importance de ce document-là? Bon, l'annuaire de l'Institut canadien est un peu le rapport annuel de l'Institut canadien, mais ces deux annuaires sont publiés au moment euh, où euh, l'antagonisme entre Monseigneur Bourget et l'Institut canadien connaît son apogée euh, parce que l'Institut canadien a été condamné par Monseigneur Bourget. Les membres ont été excommuniés, ne pouvant plus recevoir les sacrements, par exemple, au moment de la, de la mort. Et euh, l'Institut canadien a porté toute l'affaire devant Rome qui, plutôt que de répondre sur la question même euh, de, de l'Institut canadien, euh, répond sur euh, l'affaire Guibar, on a euh, voulu, euh, à, à l'époque, monseigneur Bourget a refusé euh, que Guy soit enterré, lui qui avait été excommunié, soit enterré dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Il y a deux procès, ça nous mène cinq ans plus tard euh, au conseil privé à Londres qui décide que euh, Guy a droit à être enterré dans le cimetière catholique ce qui va avoir lieu. On a aussi justement une, une, une gravure produite par Henri Julien en 1875 au sujet de l'affaire Guibard. Qu'est-ce que euh, cette euh, gravure-là nous, euh, nous dit? D'abord, elle nous dit que l'affaire Guibard a lieu en 1870 et l'enterrement a lieu en 1875. Ça veut dire que l'affaire Guibard a traîné dans le paysage pendant au moins cinq ans. Euh, ça, veut, ça nous dit aussi qu'il y avait un tel émoi Autour de cette question, l'antagonisme était à ce point euh, aigu que euh, le maire de Montréal a dû faire appel non seulement à la force constabulaire de la ville, mais à l'armée pour que Guy Barre soit enfin enterré dans le cimetière catholique de la Côte des Neiges et il l'a été et son cercueil a été en quelque sorte enfoui sous une masse de ciment de façon à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme. Et on peut aujourd'hui encore aller au cimetière de la Côte-des-Neiges et retrouver le, le, le tombeau de Guimard. you <laughs>